Cette idée recherche de fuite, on a le réseau eau chaude et eau froide qui passe ici. Hop, notre fuite se trouve ici, détectée à l'aquafone. La on a l'alimentation eau chaude qui va ici, alimentée dans le muret la, la cuisine et le reste dans les WC. Voilà, le reste par, par, par un apparent. Les fuite localisées exactement ici, à quelques centimètres de profondeur.